Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Cet épisode est un peu spécial puisque Todd Papi est aux côtés de Jared. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Est-ce qu'un joueur seul avec un équipage de PNJ de haute qualité pourra rivaliser avec un équipage complet de joueurs à conditions égales Todd ne répond que oui. A l'heure actuelle, leurs IA sont capables de toucher environ 95% donc il faudra bien s'entraîner pour réussir à atteindre des scores similaires. Là où la différence pourra se faire est lors d'activités comme les réparations ou le repuling, où les joueurs seront très certainement plus rapides. Sans plus attendre, la question suivante. aurons nous -on la possibilité d'avoir des grappins ou des jetpacks pour nous aider à nous déplacer sur les terrains difficiles ou dans les épaves Les développeurs ont commencé à parler d'une éventualité d'utiliser les propulseurs de sortie extravéhiculaire de votre combinaison pour vous donner un boost lors d'un saut ou vous ralentir lors d'une chute. Mais il ne s'agit pas de super-saut de jetpack. pour le reste ce n'est pas quelque chose qu'ils envisagent pour l'instant. Ensuite vient une question sur les dommages actuels des vaisseaux. Où en est le développement sur la possibilité d'endommager un vaisseau physiquement ou énergétiquement sans nécessairement le faire exploser À l'heure actuelle, l'équipage chargé des vaisseaux travaille sur la possibilité d'avoir des avaries à travers les composants. Pour qu'un power plant endommagé puisse perdre de sa puissance, et éventuellement immobiliser le vaisseau. La deuxième phase de ces appareils concerne les entités physiques, à l'intérieur des composants. Une fois que les objets containers seront pleinement opérationnels, ils pourront alors transférer les dommages externes sur un composant interne. Sans transition, voici la quatrième question. Quand pouvons-nous espérer la première implémentation des mécaniques de survie, telles que la nourriture, l'hygiène ou la soif Au jour d'aujourd'hui, une des personnes chargées des personnages s'occupe des propriétés de ceux-ci, telles que la faim, la soif ou l'ébriété que si souhaiterait avoir. Une fois que cela sera implémenté et que le système de nourriture fonctionnera, le reste suivra très certainement. Mais une chose après l'autre, pour ne pas poser de problème d'interférence lors de la mise en ligne de ces fonctionnalités. À l'heure actuelle, ils ont surtout besoin de pouvoir passer ces états de on à off pour Squadron 42. Il s'agit donc principalement de poser les bases pour que le moment venu, les développeurs puissent greffer les nouveaux systèmes. Et maintenant, passons à la dernière question. Sur la vieille roadmap, nous avions pu apercevoir une mécanique qui s'appelait « Homme à terre », signifiant que vous n'êtes pas mort, mais que vous êtes dans l'incapacité de vous relever sans assistance. Elle était originellement prévue pour septembre 2017. Y a-t-il eu un quelconque développement sur cette mécanique Pour l'instant, ils sont en train de travailler sur la possibilité de neutraliser quelqu'un en le mettant à terre, afin de mettre déjà cela dans le jeu. De cette manière, ils pourront augmenter le temps avant la mort. Vient ensuite l'aspect médical où il sera possible par la suite de réanimer votre personnage. Le Medipen est un soin complet, mais dans le futur il sera temporaire, et donc votre état se redégradera une fois son effet passé. A partir de là, interviendra le gameplay de soins, via les vaisseaux ou autres. Pour ce qui est de la possibilité de mettre les gens à terre, cela devra arriver très prochainement. Côté médical par contre, il faudra encore attendre un peu, puisque cela devra arriver en même temps que les vaisseaux liés à ces mécaniques, comme le Cutlass Red par exemple. Nous en saurons peut-être un peu plus sur ces vaisseaux dans le River The Verse du 20 juillet, qui sera un épisode spécial Ship Shaped Live. Et cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Le Calling of Dev la semaine prochaine sera de nouveau consacré à Todd Papy. N'oubliez pas de partager cet épisode, c'est très important. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche en le faisant. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Tous les liens vers les réseaux sociaux sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt, et bisous des étoiles.